Salut, c'est comment? Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va ici quoi? Ah. Je fais un direct là, direct libre, libre là, pour que voilà. Hier nuit, hier soir on m'a appelé que il y a les frères. Ansoudamaro Damaro et Masanta Benito qui sont en train de faire vidéo sur moi des rpgistes quoi salut à tous bonjour bon moi je crois bien que on doit être positif positif comment on doit se mettre dans la tête moi, en tout cas, ma position, c'est le départ de Mamadi Jordan et son équipe. Personne ne va me dérouter sur ça. Mes objectifs, elles sont bien fixés. Et là, personne ne va me dérouter sur ça. Au fait, j'ai jugé nécessaire même de faire cette vidéo même. Parce que je, je n'aime pas ça. Je n'aime pas répondre. On a fait combien d'années de clash ici? RPG, UFDG. On a fait combien d'années de clash hein Tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous avez tout vu. Obara Birinto. Vous avez tout vu. Tout vu. Dire que Alpha Condé a Dire que Alpha Condé a dit que Namuri Kanan Djamfa. La vérité qui est dedans. Hein? Là où la source là a quitté là, hein? Vous n'allez pas savoir ça Mais c'est dommage Peut-être que voilà, vous manquez un peu de sujet Je vais vous donner un peu de sujet ces jours ci là, Parce que quand vous allez parler de moi Vous allez avoir de la visibilité Les gens vont vous regarder Les gens vont vous écouter pour savoir ce que vous êtes en train de dire Alpha Condé a foutu le bordel en Guinée. Malgré tout ça, aujourd'hui, nous, UFDG, notre président que vous avez insulté pendant des années, insulté pendant des années, lui, aujourd'hui, il a même, il a accepté, accepté de faire partie des forces vives pour combattre L'enfant que votre papa a créé, c'est-à-dire votre frère. Quand Mamadi Jordan était en Guinée, en train de tuer les jeunes de l'Axe, au profit d'Alpha Condé, est-ce qu'on vous voyait faire des vidéos dénoncer Mamadi Est-ce qu'on vous voyait faire ça Quand les forces spéciales gardaient le pouvoir de Mamadi, hein? est-ce qu'on vous voyait faire ça On ne vous voyait pas, non Maintenant, quand Mamadi a fait coup d'État, partagez le live là, partagez dans tous les groupes. Quand Mamadi a fait le live là, euh, a fait le coup d'État là, est-ce que vous comprenez? Hein? Quand Mamadi a fait le coup d'État, maintenant, c'est là qu'on a vu les lives, non? C'est là qu'on a vu le coup, les vidéos, non? C'est là qu'on a vu, non? Ou bien? C'est là qu'on a vu les vidéos, non? salam, bienvenue à tous. Donc, c'est un truc facile à comprendre. Si nous, on se disait, UFDG, par la personne de notre président, Mamadou Selou Alagis Selou, se disait, tous les mal que Alpha a fait à ce parti-là, hein? mettre la maison, encercler la maison comme des animaux. Pendant, après les élections, la nourriture ne rentrait pas. La nourriture, personne ne sortait, personne ne rentrait. Maison assiégée. Il pouvait y avoir des morts dans cette maison ce jour. Et tous ces moments passés dans la maison. Un mois, un mois, quand on voyait quelqu'un amener la nourriture là-bas, on l'attrape, on l'envoie, on l'arrête, on le met en prison. Si c'est les, les victimes des jeunes de l'Axe tués sous le régime d'Alpha Condé, on ne peut pas compter. Malgré tout ça là aujourd'hui, l'UFDG et son président, nous-mêmes les communicants, on a mis ça de côté. On s'est dit, ah, non, on ne va pas garder cette rancune là. On ne va pas garder cette rancune là. On a dit d'oublier ce rancune là, malgré... C'est difficile à oublier, on a dit, de mettre ça de côté, d'aller ensemble avec vous. Sinon, vous savez, sans nous, en matière de manifestation en République de Guinée, c'est rien du tout, il n'y a rien. Depuis que Mamadi a enlevé Alpha Condé au pouvoir, tous vos cris sur les réseaux sociaux, est-ce que le RPG a manifesté Est-ce que le RPG a manifesté Si c'était un autre président qui était président de la République de Guinée, quand on lui fait coup d'état, vous allez savoir que le peuple était derrière lui. Va sortir. Donc en matière de mobilisation, je ne vais même pas m'attarder sur ça. Parce que vous savez la force de l'UFDG dans cette histoire. Donc aujourd'hui, nous, nous avons un objectif. L'objectif est de dénoncer les barbaries, qui, les actes mal posés par cette gente militaire. C'est de ne pas donner de l'importance. Oui, à des petits blogueurs. Parce qu'on a tout fait. Malgré même, on parle en privé. Mais la jalousie, là, vous n'arrivez pas à effacer ça. Mais il y a, y a une façon de jalousie. Ce n'est pas, euh, pas autre chose. C'est d'être de, de ne pas être éveillé. Il ne s'agit pas d'être aux États-Unis pour être éveillé. Quand une personne est dougoula, qui n'est pas éveillée, il voit le mal partout, même quand vous parlez à sa faveur, il va penser que vous parlez mal de lui. Même quand vous parlez à sa faveur, il va parler mal de lui. C'est-à-dire, vous êtes des gens qui veulent parler sur tout, qui ne veulent même pas qu'on dise Alpha est beau. J'ai parlé sur la situation de Namori Alpha. Vous et moi, je ne vais pas dire, entre vous et moi, je ne vais pas parler pour dire que A ah, qui donne les informations les plus fiables sur les réseaux sociaux. Mais le peuple qui nous regarde. Savent, entre vous et moi, qui donne les, pro les infos les plus fiables. Le peuple qui nous regarde. Tu viens, tu t'assois en dessous. Malgré tout ce qui s'est passé entre toi et moi. On a mis, moi, en tant que musulman, j'ai toujours dit que tu n'es pas mon ennemi. Mais à chaque fois, tu viens chercher vue sur mon nom. Tu viens, tu t'assois. Tu dis « Gibril, Gibril, c'est rentré À chaque fois que tu viens chercher vie sur mon nom, qu'est-ce que tu veux à la fin hein? Que je parle de toi pour te donner de la visibilité. Moi, j'ai affaire avec Jordan. J'ai affaire avec Jordan. J'empêche Jordan de dormir. Est-ce que tu comprends Je ne vais pas inventer sur lui. Je joue sur sa conscience. Il sait qu'il est dans ma main parce qu'il est assis sur la terre de mes ancêtres. Et tout ce que je dis sur le régime là, je ne vais pas inventer. Donc quand j'ai des infos, et que quand je viens donner des infos, je ne mets pas dessus, je ne vais pas diminuer dessus. Le jour que le général Kelefa Diallo est décédé, mort dans la crash de l'avion, c'était Namouri Traoré qui était le chef de mission en gros, c'est lui qui devait partir à la tête de cette délégation comme chef de mission. Mais Alpha avait saboté l'hélico et c'est en cours de route qu'il a compris que Namori n'est pas dans l'avion et que c'est KLFA qui est monté dans l'avion. Vous ne voulez pas qu'on dise ça Au moins, Arafala Fala, demandez. Hein la famille de Namori m'a donné de l'argent. Benito, que la famille de Namori m'a donné de l'argent pour parler de ça. C'est vous qui êtes comme ça, peut-être. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Peut-être que vous, vous voyez d'aller aux États-Unis. Moi, j'ai été chez les Blancs avant vous. Là. Je connais la vie. Il ne s'agit pas de partir aux États-Unis. J'ai marché. Je connais c'est quoi la vie. Je connais c'est quoi l'argent. Je connais c'est quoi l'être humain. Tu penses que peut-être que tu me vois derrière les téléphones comme ça, là, tu penses que je suis petit quelqu'un. Hein que Le petit Gibril, la famille de Namori lui a donné l'argent. Moi, une personne, qu'il soit du, du CNRD ou de l'endroit du CNRD, ne va pas oser moi m'appeler pour me parler d'argent. Parce qu'avant qu'ils le font, ils vont aller se renseigner. Et ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai bouffé, j'ai touché l'argent, je connais c'est quoi l'argent. Je n'ai pas besoin de ça. Benito, j'avais un grand respect religieux en toi, pour toi là. Hein? Malgré tout ce qui se passe. Bon, la dernière fois, on était en réunion dans un, dans un truc plateforme là. J'avais remarqué que tu avais un petit truc euh, gardé pour moi. Mais je t'ai rien fait mon frère. Il faut continuer à faire des choses là-bas. Hein? Tu peux sortir encore, dire mon nom. Je, je m'en fous de ça. Mais bon. Eh, ça me surprend que vous venez bon, parler parce que j'ai dit que eh, Alpha et Namorikana Ndiangfa, ce n'est pas commencé aujourd'hui, c'est Alpha qui avait commencé. Bon, donc, Alpha a fait pire que ça en République de Guinée. Si vous voulez qu'on ressort pour s'asseoir, encore gaspiller nos temps pour des futilités comme ça, entre-temps, la gente, elle, va être là en train de rire. Ils vont se taper les mains comme s'ils sont en train de me regarder comme ça. Jordan et son équipe, ils vont se taper les mains, ils vont dire que, ah, voilà, c'est rentré-sorti comme ça, voilà. Eux qui nous critiquent là, ils sont en train de se clasher entre eux là-bas. C'est ce que vous voulez, non Vous voulez que, voilà, euh, le régime Buberon, hein, ils se disent que, ah, voilà, c'est eux, les, les gens qui se disent la force, voilà leur communiqué, ils sont en train de se, voilà, clasher entre eux là-bas. Moi, j'ai la tête tranquille, j'ai la conscience tranquille, hein. Je n'ai pas besoin... Que les gens viennent dire que oui, c'est moi le meilleur. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne cherche pas à être meilleur, le meilleur. Je cherche à faire le maximum pour mon pays. Un point, c'est tout. C'est vous qui avez cette idée-là. Parce que quand tu es Dougoula, allo, en dessous, tu, es, tu penses que c'est toi le meilleur, tu penses que c'est... C'est pourquoi tu fais 10 000 lives par jour. Moi, je n'ai pas besoin de faire deux vidéos ou trois vidéos même pour que les gens m'écoutent. Je fais une seule vidéo Je peux faire 4 jours sans faire de vidéo moi. 4 jours Parce que Le boulot, ce n'est pas Se gaspiller l'énergie Ou aller, où je suis en course De vitesse avec des gens pour dire Que c'est moi qui est le meilleur C'est moi qui est le meilleur blogueur Le meilleur communicants je n'ai pas besoin de ça hein? I'm, all, I'm right Ok Je suis serein, tranquille dans ma tête Je fais mon boulot Tranquille. Un point bas. Je n'ai pas besoin de sortir. Chaque jour, faire 5 lives, 10 lives, 10 vidéos. Je n'ai pas besoin de ça. Mon engagement, ma conviction, elle est claire et sincère. Le peuple elle, en est conscient. Et je ne vais pas m'azarder pour venir parler. Parce que je veux dire que c'est moi qui est le plus renseigné. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez Donc, frères et sœurs guinéens, africains... Je fais ce live pour dire aux communicants du RPG là, nous, si on était rancunier, on ne va pas accepter aujourd'hui d'aller avec le RPG dans les forces vives. On ne va pas accepter aujourd'hui de faire les mêmes communications pour dire que, ah, il faut sortir, faire les manifestations, il faut que Dumbuya parte, il faut que Dumbuya quitte. On ne va pas accepter de le faire. Tous les balles que Alpha a fait. On l'a laissé, tout ça. On ne parle pas de ça. On est prêt même à contribuer pour que Alpha il récupère son fauteuil présidentiel. On est en train de faire ça. On est en train de faire ça. Maintenant, étant ça minima, vous sortez pour dire que ah j'ai parlé que Namori, ou Namori la famille de Namori m'a donné de l'argent. Non, c'est dommage. C'est triste. Il faut être objectif dans la tête. Objectif. Je fais cette vidéo même, je n'aime pas répondre les gens, je n'aime pas le faire. Mais trop, c'est trop. Par rapport à quoi Par rapport à Ansou Dougoula qui pense qu'il est le meilleur. Par rapport à Ansou Dougoula qui pense que il faut toujours être en clash avec des gens pour avoir des vues. Il a toujours eu cette idée-là. Il faut toujours clasher les gens pour avoir des vues. Si vous remarquez, il ne va pas clasher les petits petits blogueurs. là. Il clashe toujours les blogueurs qui sont vus pour qu'on qu vienne parler de lui. Il a pris ça comme son business. Quoi. Hein? Pris ça comme son business. Donc, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est le départ du régime. Ce départ du régime-là, hein? on ne va pas être diverti par des blogueurs dougoula comme vous-là. Comme vous voulez que Ngala fala Je vais vous dire ça. Benito, dougoula, nera, Ansou, n'aura. Parce que c'est toi, Benito, qui viens donner des infos tu indexes index même celui qui t'a donné des sources. C'est pourquoi aujourd'hui tu te retrouves sans, sans, sans des infos sources. C'est toi qui donnes des infos. Hey, c'est mon ami qui m'a donné là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est Benito qui fait ça. C'est mon ami qui m'a donné là. Il est, il est derrière Sadiba. Il est avec Sadiba. Les gens de CNRD écoutent ça. Sadiba va prendre tous ses gardes. Il va les écarter. Ou celui qui a dit ça. Est-ce que lui va oser t'appeler pour te redire encore autre chose Ou non C'est mon ami là qui est là-bas. Il est à la président, il est à côté. C'est lui qui était de garde hier. C'est lui qui était de garde hier. C'est dommage. Dommage et triste. Mais vos rancunes là, comme vous êtes en train de faire sortir, et vous oubliez que votre président a quitté le pouvoir il y a juste deux ans. Trois ans bientôt, hein? deux ans, deux ans, 15 mois, 16 mois comme ça là. Hum? Malgré tout ça, les gens ont tout oublié, il est en exil, on essaye de tout faire, voilà, pour raccommoder les fils et patati patata. Maintenant, c'est vous qui êtes encore plus énervé que nous. Pendant que nous qui sommes victimes, nous avons été victimes de votre président, nous continuons à être victimes du régime que vous avez Préparer. Parce que c'est votre président qui a préparé Mamadi. C'est votre président qui a mis Mamadi là. Si Mamadi a eu cette force, cette puissance, c'est votre président qui l'a fait. Donc, nous avons été victimes de votre président et nous continuons à être victimes de Mamadi. Malgré tout ça, nous avons accepté de marcher avec vous. Qu'est-ce que vous allez chercher qu'au clash, clash. est ce que ça, ça a une importance Pour moi Ou pour nous Ou pour vous Quelle sera... Quels seront le, les, les points forts C'est-à-dire, quels seront les trophées On va être en clash ici. Perdre notre énergie pour de rien. Ah, un est comme ça. Gibril, parati, Comme hier, vous êtes sortis là. Gibril, tu m'as sorti, Kameneriki. Quel est le trophée Le vu C'est ça le trophée Bon, moi, le vu, ce n'est pas le trophée pour moi. Comme, comme j'empêche Jordan de dormir là. C'est ça mon trophée. Et je vais continuer sur ça. Un point bas. Quand j'ai des infos les plus fiables, bien coordonnées, je ne vais pas me jeter dessus. Je, je gère bien ça et je viens me balancer au peuple. Un point bas. Je ne connais ni la famille de Namori, Traoré, d'Ève, ni la famille de Alpha, d'Adam. Un point bas. Mais tout le monde sait de quoi est capable. Alpha Condé. Donc, si vous voulez qu'on retourne dans ces trucs-là, ou dire les bilans des crimes que Alpha a causé, il n'y a pas de problème. On peut retourner dans ça. Comme ça, ça va profiter au CNRD. Si vous voulez qu'on continue à ça, on peut retourner facilement dans ça. Les gens même sont prêts pour ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la majorité, une partie... N'arrive pas à comprendre pourquoi marcher avec vous. Se pose cette question. Les gens qui nous ont tués hier, les gens qui nous ont emprisonnés hier. Toi, dessous c'est toi qui prenais vidéo nos vidéos, tu envoyais aux gens de la DPJ pour dire « Lui, il faut l'arrêter ». C'est toi qui prenais nos vidéos, vidéo Damarola, « Etang moment C'est toi qui prenais les vidéos des gens hier pour donner aux gens de la DPJ Aujourd'hui, c'est tes vidéos qu'on donne au service de renseignement. C'est toi là. Hein? La vie, c'est comme ça. Quand tu fais le mal, ça finit par payer. Le mal est toujours payé par le mal. Le mal est toujours payé par le mal. Aujourd'hui, il y a un petit groupe à Plaza Diamond qui enregistre tous nos vidéos, ils donnent au CNRD. Le jour qu'on mettra main sur toi ou sur moi, c'est les vidéos là qui vont faire sortir. Patati, patata, voilà, tu as dit ça, voilà, tu as dit ça, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est ce que toi, tu faisais hier, pendant que Alpha était au pouvoir. Malgré tout ça, tu as contribué à ça. Tu as emprisonné combien de personnes à travers tes indices. Parce que les gens de la DPJ n'ont pas le temps de s'asseoir, regarder nos lives. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est Anzou qui faisait ça, Anzou Damaro là. C'est-à-dire, le gars, sa race, je n'ai pas vu... C'est-à-dire sa façon de race Tellement méchant Tellement tellement rancunier Que ce gars-là, je n'ai pas vu Wallah et je n'ai pas vu Sa ah, ça, ça race Mesquine-là, méchant-là Rancunier-là, je n'ai pas vu Parce que tout Tout ça-là, c'est passé On s'est dit, on va passer à autre chose Passer à autre chose-là hum? Vous vous ressortez pour rentrer dans les clashes Oh Continuez à être dans les clashes Uh -huh. si vous voulez être dans les clashs, là, en tout cas, moi je suis un bon marché que vous pouvez acheter parce que ma, moi, ma langue là ce n'est pas dans ma poche ma langue là, ce n'est pas dans ma poche uh -huh. j'ai plein plein de dossiers sur Alpha là où je suis assis là comme ça <rire> j'ai un, <rire> un dossier que j'ai laissé par pitié parce qu'il est devenu vieux il est devenu vieux j'ai laissé par pitié, le dossier, il faut l'appeler seulement, vous, vous le dites, le dossier de la petite casaka là, qui travaillait à ce couturier là-bas. Ça là, le dossier là est venu tomber dans ma main, le dossier là. Hmm? C'est dans ma main. Mais bon, j'ai c'est un vieux, c'est un grand-père. Maintenant, le grand-père là, un petit truc, entre lui et namori seulement vous vous sortiez pour dire que vous voulez clasher les gens. Non mais vraiment, c'est dommage quoi, c'est dommage. Moi je ne vais pas perdre mon temps que je dois voilà, mettre sur le CNRD, je ne vais pas venir perdre ça sur les gens. Non vraiment, c'est inadmissible, inadmissible avec tout le mal que Alpha a fait. Tout le mal que Alpha a fait, tout le mal que Alpha a fait. Aujourd'hui c'est vous qui ne voulez pas qu'on parle de ça. Si vous, voulez, si vous avez vu que Alpha a fini comme ça, là, Wallahi Billahi, Hakkenara. Ceux qui disent, ah, Alpha, c'est lui qui a préparé ça C'est des conneries. C'est des conneries. Le jeu, c'était quoi? Le jeu, c'était soit Mamadi, on le tue, soit il fait coup d'État. C'est ça qui est. La motivation réelle du coup d'État, c'est ça. Mamadi, on le tue. On dit on a dit à Alpha il veut faire coup d'état. Mama dit on l'arrête on le tue et lui il a fait le coup d'état. Si vous vous rappelez bien Alpha était parti en Turquie pour les vacances. Gianni est parti le rejoindre aussi là-bas. Kasori était aux États-Unis pour aller chercher le corps de sa fille. Le pouvoir était vacant, le pouvoir était libre, il y avait personne. Tous les têtes du pays en dehors. Ils étaient en dehors. Diané qui avait remplacé Kassori comme ministre, eh, premier ministre par intérim. Voilà. Pourquoi il a fait sortir ce décret-là Allez demander à votre cadre. Il est en prison là-bas. Pourquoi Diané a fait sortir le décret de premier ministre par intérim pendant que Kassori est parti chercher seulement la dépouille de sa fille Ouah à Mahori? Si vous voulez qu'on détaille que c'est le RPG qui était prêt à faire le coup d'État contre le RPG, hein? aujourd'hui, si on allait vous voir sortir, faire les lives là, on a Vankolom. Allez-y demander à vos cadres. Allez-y les demander. Pourquoi Diané hein, avait sorti un décret qu'au premier ministre par intérim Pourquoi il l'a fait Tout ce qu'il disait, allez demander à Coro, ceux qui parlent avec Koron... Hein? Demandez, parce que Coro a tout su. Est-ce qu'Alpha a réclamé la libération des Dianis Est-ce qu'Alpha parle de ça Alpha ne parle que de récupérer son pouvoir. Quand vous entendez Alpha parler, il ne parle que de récupérer son pouvoir. Parce qu'il a su qu'il a, il a été trahi par tous ses proches. Tous ses proches l'ont trahi. Est-ce que vous entendez Alpha dire qu'il ah, faut libérer les gens-là Alpha, est-ce que vous avez une fois entendu toutes ces déclarations parler des gens-là parce que Alpha, Alpha avait su Que c'est les gens là il a, il a même Les audios Ils sont en train de dire qu'il ah, est fatigué C'est fini, il va partir Si on ne réagit pas, d'autres vont réagir Voilà C'est -bas, la base C'est la base Ça existe là-bas. Hein? Non Donnez nous les détails Si tu es sûr de tes news toi-même, tu sais que je suis. Mes mieux sont sûrs. Uh -huh. Toi-même, tu sais. Sinon, tu ne vas pas être là pour regarder. Tout leur bilan, c'est soit Petit et Caleta. <rire> 11 ans. Les 700 millions de dollars de Rio Tinto, là. C'est Alpha qui a ça. Il est parti avec. Vous aimez ça, vous n'aimez pas. Vous, vous, vous, vous n'aimez pas, vous ne quittez pas. Hein? Vous, pas. vous les, les vrais RPGistes, ils savent de quoi l'homme est capable. Est-ce que tu comprends? Si tu, si tu, si tu penses que c'est le connerie, quitte, ne regarde pas. Mais tu ne peux pas quitter parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est la vérité. Mais à cause de la rancœur que tu as, tu ne peux pas accepter cette vérité-là. La rancœur dans ton cœur ne peut pas accepter cette vérité. C'est une maladie très difficile à guérir pour vous. Le petit en dessous, il souffre de ça, c'est-à-dire un millième de fois. Il a un rancœur, même si vous parlez mille fois, cent fois. Le petit, il ne va jamais avoir l'esprit clair que l'objectif visé, doit être ensemble l'objectif visé hein? donc j'ai assez parlé j'ai assez parlé et je vais vous dire j'ai fait ce live là juste pour écarder là les gens qui pensent qu'ils sont les meilleurs sur les réseaux sociaux les gens qui font 50 000 lives par jour là hein? voilà vraiment mon frère maman du boboba ah, ah c'est ça C'est eux qui disaient Que euh, hum, euh, Pas de manifestation <rire> Aujourd'hui il y a manifestation hum. Bonne semaine Tout ça Très vite Inch'Allah